Bonjour, on va regarder euh, comment euh, débuguer un, un programme, donc un projet euh, euh, avec CodeBlocks. Donc On va ouvrir un projet exemple, un projet qui s'appelle opérateur pour ma part. Donc voilà, je sélectionne opérateur, ouvrir. Voilà, donc on a le source. Voilà, donc dans le source on voit qu'il y a quelques, euh, voilà, les différents opérateurs. Donc on va essayer de comprendre un peu euh, tout ça. Alors la première chose, on va compiler le programme. Donc je regarde, donc, tout se passe bien, pas d'erreur, pas de warning. On va l'exécuter une fois pour voir ce que ça nous donne. Et donc on a donc, 50, dièse, 17 et 4. D'accord Donc 50, 17 et 4, ça va correspondre à la valeur de A, de B et de M. Donc, maintenant on va essayer de comprendre un petit peu comment on arrive à ces résultats-là. Alors pour faire ça, on va utiliser le debugger. Donc On va commencer par placer des points d'arrêt. Donc En 5, j'en place un. Je vais en placer un autre en 15 et puis un autre en return, juste pour pas que le... donc vous allez comprendre, hein. pour pas que le programme se ferme tout seul. Alors là, au lieu d'utiliser le... Le, le run habituel, je prends le run du debugger. Alors mon projet, faut il faut qu'il ait été compilé avec l'option debug et pas l'option release, hein. donc là c'est le cas. Et maintenant, je fais un run. Alors run, ça fait quoi Le programme, il va fonctionner. Et il s'arrête, donc il y a la petite, euh, le petit triangle jaune, donc c'est l'endroit où il est arrêté. Donc dans la fenêtre du Debugger, voilà on me dit que je me suis arrêté dans la ligne 5. Si je reclique sur euh, continue debug, hop, il saute à la ligne numéro 15. D'accord. Si je regarde dans la fenêtre d'exécution, bah, c'est noir. Pourquoi c'est noir Parce que j'ai fait aucun printf, j'ai rien affiché. Donc là je vais refaire continuer il s'arrête à niveau en 15 parce que la condition elle, est pas remplie donc là on est en train de boucler, hein. encore une fois, encore une fois et là par contre il a passé le while, il est sorti, donc ce test là est bon il a fait le printf et là juste avant de refermer il s'est arrêté donc là je vais regarder dans la fenêtre et donc là on a bien le printf qui est affiché et donc si je rappuie une dernière fois, le programme est fini donc là, vous avez vu déjà le premier intérêt, donc on peut arrêter le programme. Alors, euh, c'est bien beau tout ça, mais euh, donc on va, on va refaire la même manip, mais on va inspecter un peu les, les variables. Donc je, donc je vais relancer le programme en debug, donc il s'arrête ici. Alors après, là, je vais aller dans le menu debug, dans debugging windows et là je choisis watches voilà alors là c'est intéressant parce qu'il me place une petite fenêtre donc où il me dit voilà qu'il y a des variables locales a b et, c et m alors là les valeurs qui sont dedans sont un peu bizarres euh, bah, là la ligne elle n'a pas encore été exécutée cette instruction-là d'affectation, de, de déclaration et initialisation des variables n'a pas encore été exécutée. Donc, on a ici des valeurs, euh, on va dire entre guillemets aléatoires, un peu n'importe quoi. Donc là, on ne va pas faire tout fonctionner jusque là. On va utiliser plutôt le, ce petit bouton-là qui correspond à donc next line en hein, F7. Donc, je vais le faire à la souris. Donc, je clique ici next line. Ça veut dire que voilà, le programme il s'arrête ici. Alors là qu'est-ce qu'on constate En rouge il y a tout ce qui a été modifié. Donc A a pris la valeur 27, B la valeur 0 et M la valeur 0. D'accord Là je vais refaire un next line, et là je fais un A. Alors A, bah, je vais rajouter A1 dans A, et je vais affecter cette valeur-là à A. Donc là on voit que cette instruction n'affecte, ne, ne modifie que la variable A, c'est cette ligne qui est en rouge. Par contre B et M n'ont pas changé. Euh, ça reste à 0, et c'est en noir. Donc je vais réavancer d'une autre ligne. Voilà, alors là, ce coup-ci, B est égal à A-20. Donc ça, c'est ce qui vient de s'exécuter, hein, puisque je suis ici, c'est juste l'instruction d'avant. Donc A-20, ça fait 28-20, ça fait 8, et ce 8, je l'affecte à B. Donc maintenant, B a pour valeur 8. Ligne suivante. A-- ça signifie... Bah, on prend 28 moins 1, ça fait 27, et on réaffecte à A. Donc là, on continue comme ça, hein. on rajoute 3B, là, on va rajouter 6AB, donc euh, 11 et 6, ça fait 17, normalement. Voilà, super. Là, je vais faire un fois égal, c'est-à-dire 27 fois 2, ça va faire 54, et je vais le placer dans A. Hop, 54. Là, je fais le modulo 5, c'est-à-dire que dans M, je vais placer... Le reste est de la division euh, entière de a par 5. C'est-à-dire que bah, 5 fois 10 ça fait 50, donc il me reste 4. Donc voilà, 4. Ici je fais un a moins moins, donc a vaut 53. Est-ce que le modulo de, de a, quand je le divise par 5, est-ce que son modulo est égal à 0 Non, il est égal à 3. Donc là on va reboucler normalement voilà, on boucle, on enlève, voilà, on, rou... on voit que A passe en rouge parce qu'il a été modifié, et on continue comme ça, voilà, là, 50, ça devrait être bon, et effectivement, on vient ici. Si je vais voir ce qu'il y a dans la fenêtre de résultat j'ai toujours rien, pourquoi Parce que le printf, il n'a pas été euh, exécuté, d'accord, donc, je réavance encore d'une ligne, et là, maintenant, le printf a été exécuté, je retourne dans la fenêtre de résultat j'ai bien mon résultat, et je finis mon debug euh, une petite dernière manip avant de, de terminer donc je vais relancer le débogage donc voilà on récupère la, la fenêtre watches donc euh, j'avance une fois alors là on va faire autre chose donc, voilà, je suis à, avant de, de faire ça on va regarder par exemple une euh, je vais essayer de me dire euh, qu'est ce que ça fait par exemple euh, a plus B. Il me dit que ça fait 28, c'est normal. Hein. Voilà. Il me dit que c'est un entier aussi, donc c'est le résultat de cette expression. Et là, je vais avancer. Alors, vous allez regarder. Je viens de modifier B, B vaut 8, et en même temps, on voit qu'en rouge, il y a l'expression qui est recalculée, qui concerne B, donc qui vaut 36. J'avance d'un cran. On modifie A, 27, donc on recalcule A plus B. On modifie B, donc... On refait à nouveau ce calcul donc ensuite même euh, même chose on remodifie encore euh, euh, on est à la ligne suivante et on remodifie encore euh, le résultat ce calcul donc euh, vous avez compris le principe hein, on peut mettre des expressions ici hein, par exemple a x2 voilà et ça va nous ça va être mis à jour en fonction de, de l'instruction qui vient d'être exécutée. Euh, bah, je vais m'arrêter ici, hein, donc euh, bah, sur ce, euh, merci d'avoir regardé cette vidéo euh, et à bientôt. Au revoir.